fois un, un, un, fois deux, deux, un, fois trois, trois, 1 fois fois 1, 1. Il est illusoire de penser que le numérique c'est magique. Ce n'est pas la technologie qui favorise la réussite des élèves, mais l'usage qu'on en fait. Il est important d'utiliser l'outil de manière pertinente pour exploiter tout son potentiel. Il n'y a pas de recette miracle. La pédagogie numérique doit être pensée de manière stratégique. Avec le numérique, l'information est partout, ce qui change le rapport au savoir. La manière d'enseigner doit évoluer en conséquence et suivre une démarche interactive, collaborative et citoyenne. Les ressources et les outils sont à votre disposition pour vous accompagner. Alors, n'hésitez pas à solliciter notre expertise